Salut l'équipe Alors, euh, comme sur ce site il va y avoir passablement de salade, aujourd'hui je vous propose de simplement faire une sauce salade que vous pourrez agrémenter à votre manière euh, par la suite. Alors, pour ce faire, il nous faut un œuf, de la moutarde, des herbes, euh, du bouillon, un peu de vinaigre, de l'huile de colza et de l'huile d'olive. Alors, pour commencer, on casse l'œuf. Cul de poule. On met dessous une, une, une pâte mouillée ou un torchon mouillé pour pas que ça bouge partout. Ensuite, on met une bonne cuillère, une bonne cuillère à café de moutarde et on mélange. Je que ça devienne un peu homogène. Tout ce que je vais faire, vous pouvez le faire au. Vous pouvez le faire à la machine, hein. si vous avez un robot comme ça, vous pouvez faire au fouet à la machine, c'est beaucoup plus simple. Alors là, on va avec l'huile d'olive et avec l'huile de colza, on va monter ça comme une mayonnaise. Alors il faut fouetter régulièrement et faire couler un petit filet doucement d'huile dedans. Il n'y a pas besoin d'aller comme un fou, il faut juste être assez régulier et laisser couler un léger fil. Voilà pour l'huile d'olive. Là on voit déjà la consistance, elle commence déjà à être légèrement épais. Maintenant, l'huile de colza. Vous pouvez prendre d'autres huiles là bien sûr hein, c'est à vous de, de voir les huiles qu'on préférait, si vous voulez faire pure colza, l'huile tournesol. Voilà on commence on commence à voir que c'est en train de prendre notre mayonnaise. Voilà, voilà là on voit que ça a la consistance d'une mayonnaise un peu liquide, mais ça va très bien. Ensuite on va mettre le vinaigre de vin blanc. Voilà. On va détendre un peu tout ça avec du bouillon. et rajouter un petit peu d'herbe. Bien sûr si vous avez des herbes fraîches c'est mieux hein. bon, Après ça dépend des saisons, moi c'est pas la saison maintenant. Voilà. Goûte. Qui Alors voilà. Alors là vous avez la base de votre sauce salade. Ensuite vous pouvez rajouter à volonté du curry, des épices, ce que vous voulez, paprika, euh, un peu de sel, poivre, euh, s'il faut correct, euh, s'il faut un peu corriger le, le goût. Ça c'est à vous de voir. Ok merci.